Ouais, suis bien ou quoi, tranquille ou quoi, bande de haineux. Comme vous pouvez le constater, les trois joueurs stars interplanétaires du Paris Saint-Germain sont actuellement en forme. Et je sais que ça fait trembler, vaciller, un grand nombre de haineux du Paris Saint-Germain. Il y a des gens qui vivent, qui respirent contre le Paris Saint-Germain. Tu te rends compte de cette dinguerie Là, là, c'est la trêve internationale. Et on arrive quand même à critiquer le Paris Saint-Germain alors que Mbappe a fait... Un match vraiment, on peut dire, absolument magnifique avec l'équipe de France. Il a pris ses responsabilités. Quand le match était bloqué, c'est lui qui trouvait les, dé les déblocages. Il a fait des passes, il a fait des tentatives de, de, de passes décisives à des Olivier Giroud. Il a marqué son but, il a, il a débloqué le match. Et là, quand, quand le match est fini, on vient lui parler encore du Paris Saint-Germain. Ouais alors, les relations, les blablabla. Bla bla. Mais pourquoi vous avez tant la haine contre le Paris Saint-Germain Vous ne voyez pas que ces trois stars sont en train d'exceller C'est parce pas ce que vous voyez L'année dernière, vous étiez en train de dire que voilà, Messi il est nul, Neymar il a pris du poids, Mbappé c'est lui qui porte toute l'équipe. Maintenant que les trois joueurs commencent à être en forme, vous avez la haine. Tu as vu Neymar ce qu'il a fait avec le Brésil Hein Tu le sais, dès que Neymar touche le ballon, il y a des millions de personnes dans le monde qui sont emplis de joie. Est-ce que tu arrives à comprendre ça Neymar, c'est plus qu'un joueur de foot. Hein. C'est un chaman. Ben oui Regarde la joie qu'il procure aux gens. Mais ouais, toi, tu comprends rien. Là, il a fait deux passes décisives avec le Brésil. Hein. Il ne s'arrête pas de faire des passes décisives ou mettre des buts. Là, il a dit toutes les passes allaient passer. Toutes les frappes allaient, allaient rentrer. Bon, il y a quelques frappes qui ne sont pas rentrées. Mais la saison qu'il est en train de faire, ça y est, il est au top du top. Vous l'avez trop critiqué, là, Lionel Messi T'as vu comment on l'a critiqué quand il est venu au Paris Saint-Germain Il est venu, il a dit Ouais, moi ça fait longtemps que j'ai pas joué avec le Barça Il commençait à pleurer, je sais pas quoi On lui a dit ici, il n'y a pas le temps de pleurer. Hein. C'est la dernière saison que tu fais comme ça. Et là, regarde. Regarde ce qu'il est qu en train de réaliser. C'est absolument génial. Donc vous là, qui avez la rage contre le Paris Saint-Germain, apaisez votre cœur. Parce que ça, là, c'est vraiment inexplicable. J'arrive pas à comprendre. En plus, la plupart des gens qui ont le seum contre le Paris Saint-Germain, c'est des, des, des Français hein Ils sont là, ouais, Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Liverpool, voilà, ces équipes, elles ont plus d'histoire que vous Vous savez qu'en France, la seule équipe qui peut nous mal nous parler, c'est Marseille Sinon, il n'y a personne d'autre hein. Personne Vous comprenez Donc vous là, avec vos clubs lambda, vos joueurs lambda, commencez à regarder devant chez vous, balayer devant chez vous, avant de critiquer nos joueurs parce que nos joueurs, ce sont des stars intergalactiques. Tu comprends Interplanétaires. Ils sont connus n'importe où. Tu vas dans la forêt Amazonie, tu dis Lionel Messi, tous les pygmées ils le connaissent. Tu comprends ce que je, te, je suis en train de t'expliquer Nous, on a trois Michael Jackson dans notre équipe. Vous, vous avez trois bambins. Nous, on a trois Michael Jackson. Tu comprends Ils sont connus partout. Donc mettez du respect sur nous.